Là, là, là, là, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé Viens, viens, viens, viens Viens, viens oh, tout de suite, moi, viens tout de suite, moi, viens tout de suite ah. oh oh oh oh Qu'est-ce que s'est passé Qu'est-ce Qu -ce que c'est passé oh, oh, C'est autre chose à faire Bon, de toute façon, ton numéro sur l'écran, maintenant, ils vont appeler directement la police. Je vas prendre son numéro. <rire> Pourquoi vous allez appeler la police euh, Frère, Tu lâches un pouce bleu. Pache, pache, pache, pache L'autre bord, l'autre bord, l'autre bord. <rire> je rigole, je rigole, je rigole. Ouf, comment je vais être con, là, ton affaire? Ça pue la merde. Ouais, hein. con, tu vas t'habituer. Touche-toi, la chneque. Là, je suis en train de courir. L'agent de sécurité me court par derrière, d'où Il est cinglé Tu es suicide <rire> tout de suite, Alhef Wesh Vous voulez sentir Hey Mange Oups. la mer. À partir de quel âge t'as commencé à te rentrer des doigts euh... C'est quoi cette question-là honnêtement Yo la famille silence. nouvelle caméra cachée mon gars Walmart Prank partie 2 Faux employés. Euh... J'espère que j'ai je pas trop dérangé. Je m'excuse. Okay, <rire> Elle a dit, trouve-toi une vie. <rire> get a life, wow. Non, mais tu peux leur dire. Non, toi pas non, quelque non. chose qui rentre dedans. Pogne-toi juste quelque chose sur le top. Pogne-toi quelque chose sur le top. Je te dire, pas, je te en je te pas en dedans. Pas en dedans. Fils de pute, man. T'as vu, moi, je me, fais, je me fais arroser dans la pluie. Lâche un pouce bleu. Tu dois lâcher un pouce bleu pour ça, bro. Quat, belle bye, mon gars. <rire> ok, fait que c'est ici. Ouais, pour ici. It was at this moment that he knew he fucked up. Excuse-moi, Excuse m'envoie pour mon deuxième chef, mais je comprends rien. Alors, on envoyé dans le terrain, puis je. suis... Tu viens de non quel magasin Mon nom, c'est Abdel. Abdel, viens ouais. avec moi. Enfin, attends. Oh, je vais me... t'appeler la police. Mais tu peux appeler la police, ils vont rien faire. Et tu essuies la fucking photo de ton téléphone, je vois. Ça coûte combien Ça, c'est... Faudrait, il coûte environ 5 dollars, mais euh, si tu le mets dans ta poche, il va être gratuit. Hein. Fais attention. C'est la technique. On a le droit Tu éteins ta caméra immédiatement parce que c'est la sécurité qui vient ici. Attends, attends, wesh. Non, Pourquoi tu passes devant moi, bro hein Regarde-moi bien. Oh, regarde-la Donnez-moi votre carte aussi. Pourquoi vous prenez mon uniforme Ça m'appartient. Ok, voilà. Bon, Lâchez mon uniforme et je vais quitter les deux. Excusez-nous. Non, non, non, ah, non. Non, non, non. Non, non, non Oh, hey, hey. Non, non, oh my God hey, attends, vous allez où oh, <rire> <rire> <rire> Aujourd'hui, je suis habillé en faux agent de sécurité. Ça ne paraît pas trop en ce moment, parce y a le, le manteau et tout. Mais t'inquiète <rire> Touchez-vous la chnec les filles Je pense que je t'ai vu sur YouPorn non. non Ah ok Non vous allez pas quitter les lieux avec ça parce que je vais appeler la police mais non mais Pourquoi vous appelez les keufs Pourquoi vous appelez les keufs non, Pas de problème filmez Ok L'on caméra au complet Mais je le droit filmer non Ça va la sécurité non, <rire> Mais pourquoi <rire> <rire> <rire> ben non, Mais maintenant que tu fait la J'ai échappé mon livre, excusez-moi. Wesh! On, on va sentir bien. ça. On va sentir ça. Oui. Sentir on va jouer à ça. Que... Tu vas aller dehors? Oui. Vas-y, ok, maintenant on va aller dehors. Oui. On va faire ça dehors. <rire> excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Pourquoi, pourquoi, pourquoi, vous avez... pourquoi vous avez fait ça à moi? J'ai pas toute l'énergie qu'il faut comme un vrai youtubeur <rire> Je vois tous les youtubeurs, ils sont tous excités Ouais yo la fadenne Je m'en bats les couilles toi. C est, est, est le fâché, Frère on se revoit Pourquoi Mais mon ami vous vie, Non mais monsieur Mais monsieur vous mettez de la sauce C'est bon moi je me suis Pourquoi j'ai rien acheté du tout Juste un instant. Juste un, un instant. instant. J'ai le droit de partir. partir. Ouais, oui. Vous avez le droit de partir, oui, mais juste un instant. Mais pourquoi vous me dites à mon pars. Juste un instant. J'ai le droit de partir. <rire> Sérieux, là, je suis à l'extérieur de mon magasin. Si j'ai le goût de te c'est mon poisson, là, je vais le faire. Fait que t'arrêtes de niaiser. Et t'as la bnack, Y'a des choses faites En tout cas, si t'es pas un arabe, en tout cas, arabe, ça veut rien dire. Si t'es un musulman, fais attention à ce qui suit. Attention à ton ramenant, mon gars. a un cul qui s'en vient dans quelques secondes. T'as cassé mon téléphone Sort d'ici. Si tu veux, tu peux sortir d'ici, tu vas à droite, tu vas trouver une porte écrit. Je vais trouver une... Dis-moi pas quoi faire, bro Yo, dis-moi pas quoi faire. Bro, t'as besoin de quoi, bro Dis-moi pas quoi faire. Bro, tu te fais qui Sortez immédiatement, on n'a pas le droit de filmer dans le restaurant. Ouais, Trop non, de dehors. Bon. Ça, ça fait, fait 25 ans, ans. Ouais. vous n'avez pas le droit de filmer dans le restaurant. Est-ce que vous pensez qu'un gros c'est important mon dieu, vous me prenez de course, c'est une question un peu... Euh, ah mais c'est comme ça qu'il faut, c'est... En fait, c'est ce genre de question-là, ça me donne envie juste d'aller faire du vélo, merci. Ok, vélo, gros p****, c'est ça qu'il faut. Pourquoi vous, pourquoi vous me parlez? <rire> non, vous avez pas le droit de me toucher, vous avez pas le droit de me toucher mon ami. Il essaie de me plaquer, tu peux pas, tu cours pas plus vite que moi mon ami, t'es fou! Tu ne pas quoi faire. Je pense que non, tu... vous non, pas riez depuis ta mère, vous riez depuis ta mère. Tu ne m'as pas quoi faire. Tu vois, pas quoi tu vois, tu vois, vous êtes là oh. les deux. Qu'est-ce qu'il y a Rien. Hein? Mais pourquoi tu regardes ici Ah non, c'est. Il est où Oui. Pourquoi tu regardes ici Combien de temps je me suis endormi Ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. What Bro, what are you talking about, man Taïgou Lâche un pouce bleu, frère Lâche un pouce bleu Lâche un pouce bleu Lâche un pouce bleu, frère Ah bah, tabarnak Oh putain Il y a l'un Il Faut qu'on se casse Tourne de l'autre côté, montre-leur le ciel c'est pas moi avec le ciel derrière comme ça Quel ciel, bro Mais bro, avec le, mais la, le soleil, bro Le ciel Le ciel, le... le... Mais le soleil est pas sous Il est pas sous, même dit. Ok, décollez de notre bord, ok. Ouais, on, on reprend les choses sérieuses. Vous avez wow. caché. Non, vous êtes encore dans les établissements privés du McDonald's Est-ce que vous avez un téléphone pour appeler la police J'ai pas, pas de téléphone, il faut appeler, appeler a... les autorités. Okay. Appelez la police, s'il vous plaît, immédiatement. Euh, c'est euh, C'est ton but du sel Excuse-moi pour l'éclairage un peu bizarre, tu vois, je me sens comme une youtubeuse beauté, c'est dégueulasse. Ben, <rire> c'est pas dégueulasse, mais pour moi-même, tu vois, je me, je me sens comme une, comme une tapette. Même pas, même pas, même pas. <rire> vous, a... Attends, vous avez cassé mon téléphone Non Il a cassé mon okay, téléphone Run <rire> Deux des fois ils sont comme ça et d'un coup ils se tournent. HOLD UP mmh. c'est vraiment une question de, de spontanéité. Ouais, il faut appeler la police. Une expérience sociale pour l'école, puis euh, Monsieur l'avant mal pris je pense. Ouais, qui me porte plainte que vous avez arrêté de vraiment... voler. Tu en train de partir avec ma carte. Bonne de bâtard je on pas. Là, on va pas. Là, on va pas. Là,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 Mets-toi à mon niveau, on va, parler blague, je pas. on va parler comme des hommes. Je suis pas comme un homme, là. Mets-toi à mon niveau. Je vais pas me descendre. Ne dirais pas sur mon oreille comme ça, OK ouais, Je vais te mettre ton livre, il va te sortir par les oreilles. Quoi Fais attention à ce que tu dis. Vous avez pris mon, vous avez pris mon billet de 50 peux prendre votre drone en échange. Ouais. J'ai payé des millions de dollars, man. Vous faites des trucs là, vous chéchappez ça pour éclairer le monde, là. Qu'est-ce que c'est, ça, les gars mais comment écoute hey, hey, hey. On est que en personne ouais. hey, Des affaires d'arabe qu'on fait. Qu fait Mais monsieur c'est des hey, hey, hey, hey, hey, hey, ah, là, là, là, là. Hey. Alors mon petit vicieux, tu crois que je te vois pas Il est 4h du matin, je m'en bats les couilles moi je suis là et je te vois enculé Tu voulais regarder les seins de la meuf Eux c'est tout Putain, il est 4h43 du matin, je sais pas si on me voit ou pas Je suis en train de faire le montage et puis j'ai vu ça et puis je sais mon gars, t'inquiète, je sais que t'as envie de voir ces seins. C'est bon frère, je vais zoomer, t'inquiète. Lâche ton like. Putain faudrait vraiment que j'aille dormir. Euh... C'est quoi ton la... Mais non, mais j'ai le droit de prendre des photos avec les gens dans la rue. Non, ouais Il riait tellement que c'était genre malaisant pour moi tu vois. <rire> <rire> T'es trop con je occupé live ou quoi ouais, ouais, Quoi Tu fais caca ouais. <rire> Finis ton caca, je passe sur toi, j'ai besoin de toi pour que.